Le module 2 aborde comment démarrer le processus de recherche et de création d'une visite guidée de la ville. Il est divisé en trois parties et propose six outils. Dans la partie 1, méthodes de recherche, nous explorerons diverses approches pour effectuer des recherches et collecter des données. Ces méthodes peuvent être utilisées dans différentes situations et en fonction de vos besoins. La partie 2, comment évaluer vos recherches, donne une idée plus précise de la manière de gérer les données que vous avez recueillies. Nous expliquerons comment traiter toutes les informations que vous avez trouvées et comment les utiliser. La troisième partie, consacrée à l'exploration du processus de création, explique le processus qui consiste à trouver une idée, à l'améliorer et à la développer et à la mener jusqu'au bout. Vous trouverez également des outils associés à ce module pour réaliser des mind maps, cartes mentales, des listes de contrôle, des listes de tâches, des personas et des feuilles de route pour rassembler et organiser toutes les informations relatives à votre projet. Nous vous proposons également des outils pour créer et analyser des enquêtes, pour gérer une analyse des médias sociaux de vos publics cibles actuels et futurs, et pour créer des prototypes, des présentations, des vidéos, des logos, des affiches, etc. À la fin de ce module, vous saurez comment mettre en œuvre différentes méthodes de recherche, comment développer une idée, et vous serez capable d'évaluer votre travail pour améliorer l'expérience des visiteurs lors de votre visite de la ville.